Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher, aujourd'hui 43e dessin et 43e vidéo du euh, journal de cas. Alors euh, je pense, euh, j'ai pas encore vraiment pris la décision, mais je pense que je n'irai pas euh, au-delà de la 50e vidéo. Et cela pour deux raisons, la première c'est que c'est pour vous laisser euh, quelques surprises euh, quand vous euh, découvrirez le roman et euh, que vous puissiez y trouver des, des illustrations que je ne vous ai pas présentées jusqu'ici et euh, surtout à vrai dire parce que jusque là euh, j'ai fait ces illustrations dans une sorte de situation de stress total, euh, un peu en mode survie on pourrait dire, et euh, paradoxalement le stress peut être une énergie euh, créatrice, mais euh, disons que pour les illustrations qui restent, environ une vingtaine, je voudrais euh, prendre plus de temps pour... Euh, aller davantage dans les détails et aussi pour avoir le luxe de, de tester les choses en fait c'est à dire de commencer des choses de trouver des manières de faire qui peut-être n'aboutiront nulle part et ainsi recommencer ce que je peux pas faire actuellement parce que ça ferait un trou dans la publication de ces vidéos alors bon, en tout cas ces vidéos sont assez peu vues environ par une centaine de personnes mais je trouve ça déjà assez bien si la moitié d'entre vous achète mon livre et que la moitié de ceux qui achètent mon livre recommandent mon livre et que la moitié des gens à qui on a recommandé le livre l'achètent et éventuellement le recommandent à leur tour et eh bien ça fera quand même quelques livres vendus. Bon sans plus attendre je vais quand même vous présenter mon illustration du jour. Euh, c'est une illustration euh, extrêmement euh, simple, pour ne pas dire simpliste, qui est plutôt euh, conceptuelle, qui m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Pour une raison simple, c'est parce que la page de demain, par contre, va me demander euh, énormément de temps d'études et même euh, de temps de création. Alors, euh, en fait, j'ai déjà commencé, c'est pour ça que, que la planche de jour, euh, je sais pas, je l'ai faite en 3 heures peut-être, grand max. Euh, je vous la présente. Bon est-ce que j'ai besoin de vous la décrire Je vais le faire quand même. Bon on y voit un homme déguisé en Adolf Hitler qui euh, euh, discours et puis il y a plein de bras levés euh, vers lui. il y a aussi une énorme croix gammée euh, suspendue. Voilà. Euh, merci d'avoir vu cette vidéo. Et moi je vous dis euh, à demain. J'ai pas, pas fait un, un signe nazi, hein, j'ai juste fait ça, voilà. Bon allez, à demain.